Deleuze présente Cuisinez bien pour presque rien avec les petits lions, comme ce carbonara pour presque nada aux légumes. Prenez du chou-fleur, faites le mijoter dans du lait, faites cuire les lardons, cuisez les pâtes, ajoutez des petits pois, mélangez le tout. Voilà, ça sent bon, ça fait du bien et c'est pour presque rien. C'est pas tout bon ça À ce prix-là, on choisit Deleuze tous les jours. Deleuze, du côté de la vraie vie. Découvrez encore plus de recettes petits lions à moins de 3 euros sur Deleuze.be.